bonjour comment ça va et ce matin ça va je vais vous montrer les produits déjà conçus parce que j'ai déjà fini le travail il faut que je vous montre ça j'ai fait ça à plusieurs personnes déjà ce qui est là maintenant là au moins ça va jusqu'à 15 portefeuilles. et les gens disent que ça ne travaille pas ça travaille bien ça là c'est le grand roi d'Afifonsi et pour me contacter, c'est plus 229 62 77 07 33. Plus 229 62 77 07 33. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Voilà. Ça là. De tout ce qui est ici, c'est déjà fait. C'est déjà produit. Voilà. Maintenant, c'est le portefeuille, ça. Vous voyez l'intérieur? Il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien. Ici, c'est 200 euros. C'est 200 euros. Maintenant, je vais mettre ça. Dedans, ça va produire devant vous. Directement comme ça. Voilà. Il est fermé je vais vérifier la présence des génies les génies sont bien présents les génies sont très bien présents ils sont là voilà pour ce faire je vais taper deux fois je change encore je tape ça deux fois voilà, tu laisses, tu prends un peu de ton temps pour que ça mûrit Parce que ce sont les esprits qui travaillent. Je n'ai à vivre. Voilà. Pour me contacter, c'est plus 229 62 77 07 33. Voilà. Il n'y a pas de complication. Tu commences simplement, quel que soit ton pays, je vais le faire pour t'envoyer. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, le travail est fait. Je vais commencer par faire sortir les sous, vous allez voir. C'est ce que j'ai mis dedans. Vous voyez? Vous voyez? Regardez bien. Donc, c'est un peu ça. Pour me contacter, c'est plus 229, 66, 49, 95, 62. Ça, c'est en euros, ça. Voilà. C'est déjà commandé. Et demain, maintenant, je vais envoyer. C'est Comme ça, ça se passe. Donc, c'est un travail très efficace qui va vous rendre très riche, puissant riche. Voilà. Voilà. Ce n'est rien d'autre que de 200 euros. Voilà. Si tu veux devenir riche, tu as de l'argent. Et tu veux renforcer ta capacité financière. Il n'y a pas de problème. C'est faisable à tout le monde. Tu es femme. Tu veux devenir riche. Tu es homme. Tu veux devenir riche. Faut contacter Grand voix d'Afrique font Et tout ira très bien pour toi. Il n'y a aucun problème là. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Vous C'est un travail très efficace. Qui existe. Je suis au Bénin. Opus 229, 62, 77 07, 33. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le travail, ça. Vous oh voyez. Voilà. Voilà.